je quitte la planète TX183 je rentre à la maison on approche leadership demande autorisation d'atterrir Cette fois de vouloir redevenir une femme. Oui. Parce que c'est tout pété là-dedans. C'est la 36 e fois en un an que je pratique cette intervention sur vous. Ça devient un vrai trou noir. J'ai même peur d'y être aspiré à force. Abusez bon, pas, prof. De toute façon, c'est mon droit. Et c'est définitif cette fois. Ok. Bon. On se revoit après votre changement d'humeur. Attention, attention. Décontamination en cours. Ah. Ont... Mais c'est un sexe de géant d'Argor Ah oui, c'est le modèle que j'ai choisi. Déconfinement. Hey, salut prof. Hey, salut machine de mes rêves. Ça c'est longtemps. Hein T'en voilà, toi et ton pathétique humain. Arrête. Il a trouvé des choses exceptionnelles que ton prof va adorer. Rien que pour ça, tu vas regretter ses paroles. Ah oh. Eh bien, vous tombez à pic. J'avais besoin de me changer les idées. Eh là, éclatez-vous avec ça. Quel beau fossile. Parfaitement conservé. Je vais créer une chambre à vide de 10 mètres carrés pour conserver sa structure ADN. Euh, Ouais, d'accord. Mais c'est qu'un œuf. Pas qu'un œuf, Fundo. Voyez-vous, j'ai toujours eu un rêve. Celui de récupérer un ADN en parfait état et de cloner un animal disparu et en faire la vedette de mon parc. Et pour qu'on puisse dire un jour, « Bienvenue à TX-183 Parc. » Nous allons faire fortune avec ce parc. Je dépenserai sans compter. Euh, euh, D'accord, mais euh, que pensez-vous que ce soit comme animal Bien, j'espère un volatile, Car je le vois déjà voler, tout autour de moi, se poser sur mon épaule et me chuchoter à mon oreille, « Cuit, cuit !» Cuit-cuit. Ça serait. Magnifique! Oh, regardez, prof. C'est pas encore perdu. L'animal fossilisé à l'intérieur est encore exploitable. Il est même vivant! Il m'attaque! Il m'attaque! J'en veux pas, moi! Vous avez fait un touch jaune avec mon rêve? Euh... Oh, regardez, j'ai un autre objet Mon sac avec un dessin bizarre dessus. Ah. Oh. Ben oui, mon bon Fundo. Eh bien, c'est un TPPBE. Un TPPBE quoi Oui, c'est très simple. Toilette portable pour besoin express. D'accord, mais euh, je vois pas le rapport avec le dessin. Eh bien, c'est très simple. C'est la posture à adopter. Je vous fais une démonstration. Nous, on ouvre le sac comme ceci. On place correctement dans l'orifice. Attendez, vous allez vraiment chier là-dedans C'est pour la science Fouddans oh, oh Mais en plus vous avez abusé du Punta oh, si C'est pourriture le carboulor, ça ne passe pas. Il va me falloir un psy après ça. C'est meilleur dehors que dedans. Bon, passons à l'objet suivant, s'il vous plaît. Par contre, vous ne touchez pas. C'est un objet qui prédit l'avenir, dos. Sérieux Et vous pensez qu'il fonctionne encore On peut toujours essayer. Ouais. Donnez-moi un chiffre. 3. Une couleur. Rouge. Le rouge. Vous sortez des pieds. Quoi Mais je mets du talc. Vous qui est pété, recommencez. D'accord. Combien deux et couleur bleue. Vous n'êtes pas très intelligent. Donne-moi ça. Je sais savais bien que ton nom n'était pas très chutée. ben, euh, je ne l'ai pas choisi. Hein. Il m'a été attribué. Nombre et couleur. Trois, rouge. Vous êtes beau. Vous voyez <rire> Il prouve une certaine vérité. Il l'a pas prédit, ça me rend. Bon, Alors, pour éviter la détérioration d'objets précieux et très rares, repartons à l'aventure. Ouais. Et voilà. Si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de liker et de partager. Il y aura d'autres vidéos Space Odyssey. Donc, si tu ne veux pas louper, abonne-toi et clique sur la cloche. Tu as trouvé le troll, t'as caché. Dis-le dans les commentaires. Allez, à plus.